Petit exercice de numération Maya. Les élèves viennent au tableau compléter les écritures manquantes grâce à la fonction clone du logiciel Mimio Studio. Préparation de la page de tableau. On lance le logiciel Mimio Studio. L'image du carré Maya est disponible dans un fichier stocké dans l'espace de travail. Il s'agit donc de l'insérer dans la page. Dans la palette d'outils, on choisit Importer un fichier. On parcourt son espace de travail et on choisit le fichier carré Maya pointif. En maintenant enfoncer la touche majuscule du clavier, on redimensionne l'image, puis on la positionne dans la page en laissant la place nécessaire au texte de présentation. La touche majuscule permet tout simplement de garder les proportions de l'image. Pour mettre un titre à la page, on prend l'outil texte et on délimite une zone de texte en haut de la page. On tape le titre. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne le texte pour modifier les attributs. Taille 20, mise en gras et paragraphe centré. On repositionne ensuite la zone de texte dans la page. On reprend l'outil texte et on délimite une zone de texte sur la gauche de la page. On saisit le texte de présentation. On peut bien sûr réaliser un copier-coller à partir d'un autre logiciel. Les attributs définis précédemment sont conservés, il faut donc les modifier. Alignement à gauche, taille 14 et retrait de la mise en gras. La tortue est une image qu'il faut insérer. Comme tout à l'heure, on utilise importer un fichier en choisissant le fichier tortue.gif. On place l'image dans la première cellule du tableau pour pouvoir régler ses dimensions. On la place ensuite à sa position de départ. Pour le signe 1, on prend l'outil ellipse. On trace un cercle à la dimension de ceux du tableau. En enfonçant la touche majuscule, on obtient un cercle parfait. On prend l'outil « Sélection » pour sélectionner le cercle et lui changer sa couleur de bordure et de remplissage. On place ensuite le cercle à sa position de départ. Pour le signe 5, on prend l'outil « Rectangle ». On décide ici de choisir la couleur de bordure et de remplissage avant de tracer le rectangle. Il est moins facile alors de visualiser les contours du rectangle. Ce n'est qu'en le positionnant hors du carré Maya qu'on s'aperçoit qu'il est en fait plus fin. On sélectionne le rectangle puis on augmente l'épaisseur de sa bordure. On sélectionne le signe 1. Dans la barre des menus, on choisit insérer puis clone. On fait de même pour le signe 5 et pour le signe, 0, c'est-à-dire la tortue. Le cadre bleu qui entoure les objets permet de les sélectionner et de les déplacer sans les cloner. On tape les textes correspondant au symbole après avoir cliqué sur l'outil texte. Pour éviter que les objets de la page ne soient déplacés lorsque les élèves viendront faire l'exercice au tableau, on va les verrouiller. Dans la barre des menus, on choisit Édition, tout sélectionner, puis on choisit Format, Verrouillage et enfin Verrouiller. Les cadres bleus ont disparu autour des objets clonés. On peut tester le bon fonctionnement de la page. Il suffit pour cela, avant le test, de sauvegarder le fichier dans son espace de travail et surtout de ne pas le sauvegarder à la fin de l'entraînement. Les objets clonés peuvent être copiés par simple glisser-déposer autant de fois que l'on veut.